et salut tout le monde c'est Chirelle, on se retrouve donc encore pour une toute petite vidéo alors il n'y a pas de trailer on saura ça demain le 18 mars euh, c'est le nouveau tout simplement life is strange qui sort bientôt alors demain euh, ils vont nous en dire un petit peu plus vous avez les horaires hein, à l'écran, il me semble que c'est vers 18h, mais euh, vous vérifierez. Euh, on en sera un petit peu plus. Pour l'instant, la seule chose qui a été dévoilée, c'est cette image. Et on ne sait pas <coughs> exactement pardon, quand c'est qu'il va sortir. Mais voilà, Bon, vous savez que je suis gaga des Life is Strange. Après Life is Strange, Life is Strange Before the Storm. Ensuite, on a eu euh, Life is Strange 2. Ensuite, on a eu Tell Me Why, que je suis en train de faire en Let's Play sur YouTube. Et bientôt, le Life is Strange 3. Alors, euh, la seule chose que j'ai pu voir au niveau euh, euh, des Américains, etc., on, ils sont tous en train de supputer sur cette image, donc euh, qui de dos ressemble énormément à Max, qui était dans le, dans le tout premier La Fille Strange. Donc, est-ce que c'est elle Est-ce que c'est pas elle C'est la question qui est posée. On saura tout ça demain, 18 mars. Euh, autant sur leur chaîne YouTube, il me semble que sur leur chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas et ne ratez pas ça, les fans des Life is Strange. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous avez tous les Let's Play Life is Strange sur la chaîne YouTube. Donc, euh, du 1 jusqu'à 10.000 Y que je suis en train de terminer. Et, euh, bah, tout simplement, on se pose une question. Euh, on ne sait pas, si c une... ça a l'air d'être une fille de dos, c'est ce qui est dit. Euh, ils sont tous en train, euh, mais faut connaître un petit peu la... La, la, la, la communauté des Life is Strange, euh, c'est un jeu qui nous a tellement marqué au niveau de Life is Strange Life is Strange Before the Storm. Euh, si vous cherchez un petit peu sur Youtube, vous allez voir, il y a des, si vous tapez les réactions de tous les youtubeurs face au Life is Strange, euh, vous allez en avoir des vertes et des pas mûres. Donc euh, ouais c'est un jeu qui a énormément accroché la communauté des gamers, surtout ceux qui aiment les jeux narratifs, qui ont un impact dans le gameplay, et euh, j'avoue que là, euh, je me pose aussi des questions. Maintenant, on ne va pas supputer 3 heures non plus sur une photo. Donc, euh, ça serait pour moi, ça serait une fille. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous réserve encore euh, euh, Autant... Euh, alors, il y avait eu Captain, je ne sais plus trop quoi aussi, qui est gratuit sur Steam. Euh, qui, se, qui était situé juste avant le Life is Strange 2 avec les, les, les deux frères. Et qui était relié d'ailleurs. Donc, euh, pour une fois, qu'il le donnait gratuit. Et euh, bah, tout simplement, là, on a le nouveau Life is Strange yeah qui sort bientôt. Alors, je peux vous dire que je serai au rendez-vous demain pour savoir euh, exactement ce qu'il en est, ce qu'ils vont montrer. Euh, puis, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Et euh, bah, vous, vous me direz dans vos petits commentaires, là, rapidement. Je ne peux pas vous montrer de trailer, il n'y en a pas. Euh, donc, euh, j'aurais pu vous mettre les trailers euh, des... Euh, des différents Life is Strange, mais ça aurait servi à rien. Ça n'aurait rien eu à voir avec ça. Je le vois pas comme ça, mais simplement, voilà. Si vous voulez vous tenir au courant, euh, pour ceux qui sont fans des Life is Strange, et si vous ne connaissez pas, je vous engage vivement à vous y pencher dessus. De toute façon, vous avez tous les lives plus sur la chaîne. Et euh, moi, je ne le raterai pas, ça c'est certain. Alors, vous voyez, c'était très bref, très court. Mais voilà, demain, attention, 18 mars, euh, n'oubliez pas, euh, sur leur chaîne Twitch, ou sur euh, leur chaîne YouTube. Ils vont faire un live et on en saura peut-être un peu plus, mais comptez sur moi pour vous tenir informés comme d'habitude sur ce plein bibi, plein Zouzou Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais euh, là, tourner la vidéo du chapitre 3 de Tell Me Why euh, qui, est, qui fait partie des Life is Strange, mais ah, vous savez, celui avec les jumeaux là, un peu spécial. Mais bon, on se retrouve très vite en tout cas pour une prochaine vidéo ou un prochain live, je vous fais plein bibi, plein de zoo. Et à très vite, bye bye